On va commencer la présentation. Euh, donc, très heureux euh, de vous voir ce soir, même si on est peu nombreux, on a des gens de qualité. Euh, <rire> euh, ben, C'est ça, on, on sent que peut-être que la, la fin de l'année euh, approche, donc euh, on a senti un peu de baisse dans les webinaires, mais on garde la crème de la crème. Donc, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. On va prendre un, euh, 30 minutes ensemble, donc c'est une formule 30 minutes où on présente euh, soit une, une application ou une approche pédagogique. Dans ce cas-ci, il s'agit du jeu euh, discussion historique, on a la chance d'avoir euh, Andréane avec nous, qui l'a expérimenté euh, dans sa classe. Elle est au secondaire et bien, on va faire une formule plus d'échanges, si vous voulez, euh, puisqu'on est plus nombreux, avec Marie-Josée, qui est conseillère pédagogique aussi euh, donc euh, au centre de service. Euh, de des euh, Mille, îles c'est ça? Je ne me suis pas trompé, hein? C'est ça. Et Maude La Bonté, qui est euh, ma collègue au récit Univers social. Maud? Oui, donc, euh, bien, c'est ça, on voulait quand même là, camper peut-être un peu euh, le sujet là, de la présentation en, en vous parlant de la mise en contexte. Donc, euh, ce jeu-là est né quand même d'une grande collaboration entre euh, plein, de col plein de conseillers pédagogiques, entre autres, là, que vous faites euh, voir là, sur la diapo. Euh, donc, euh, je vais revenir sur la mise en contexte. On va ensuite euh, voir plus concrètement qu'est-ce que la discussion historique. Euh, Steve, par la suite, va euh, traiter là, des, des règles du jeu, comme comment on joue, euh, puis aussi euh, quelques approches différentes pour euh, varier peut-être l'utilisation du jeu. Euh, Andrian, donc, est vraiment là là pour euh, nous parler de son expérimentation, dire comment ça s'est passé. Euh, puis je pense que c'est ça qui va être riche là entre autres ce soir, fait qu'hésitez vraiment pas si vous avez des questions euh, à lui poser. Euh, puis on va terminer euh, avec bon oui, comment se procurer le jeu, comment euh, si vous voulez juste euh, tout simplement l'imprimer euh, et aussi voir là, comment ça peut devenir un, un outil euh, d'évaluation. Donc, rapidement, euh, dans le fond, nous, je pense qu'au récit de l'univers social, on a commencé à développer une expertise en, avec le jeu et l'apprentissage. Donc, euh, vous allez avoir plusieurs euh, diapositives là, qui traitent, euh, dans le fond, euh, des, des bienfaits par rapport euh, au jeu, puis par rapport à. Peut-être des fois, hein, on au climat de classe qui peut changer lorsqu'on utilise le jeu, le fait qu'on va se permettre euh, de prendre plus de risques, qu'on va se permettre euh, de, de faire des erreurs quand on est, dans, dans le fond, en train de jouer à un jeu. Je pense que c'est, entre autres, ça qu'on essaie de reproduire euh, avec euh, le jeu discussion historique. Et euh, tout le côté, bon, aussi euh, collectif social, hein, qui est très, très présent, je pense, euh, dans ce jeu-là, donc euh, d'amener les élèves à, à discuter euh, d'histoire. Fait que si vous voulez plus d'informations, vous pourrez euh, les retrouver euh, dans le diaporama. Puis bon, on se disait quand même qu'il me semble que c'est peut-être un, un peu cliché, mais les gens en sciences humaines, on, il me semble qu'on est reconnus pour débattre, pour parler. Donc, pourquoi pas habiliter aussi nos jeunes, dans le fond, à être capables euh, d'avoir euh, de riches euh, discussions là, autour euh, de l'histoire. Voilà. Donc, bon, le contexte, c'est ce jeu-là est entretenu à cause de la pandémie. Donc, un, un enseignant qui voulait euh, varier peut-être ses types, euh, entre autres, d'évaluation. Donc, euh, c'est comme ça que, c'est dans le fond, c'était né là, au lieu de faire bon des, des entrevues comme euh, peut-être plus on va voir dans d'autres dans disciplines, hein, comme en anglais. Donc, comment essayer de faire en sorte de trouver une façon où est-ce que les élèves sont autonomes pour discuter entre eux? Puis où est-ce que l'enseignant peut se promener pour quand même là, capter là, euh, des informations? Puis, dans le fond, euh, avoir euh, une trace évaluative différente. Donc, c'est quoi euh, la discussion historique? Euh, donc, euh, c'est, oui, un, un échange entre les élèves, mais ça peut devenir aussi un échange entre l'enseignant et les élèves. Euh, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Euh, autant pour euh, valider des fois euh, une, des, certaines connaissances précises, on peut euh, revenir sur certains éléments qui ont été abordés dans la matière, etc. Euh, ça peut être autant en révision euh, qu'en récupération. Hein. Donc, euh, ça peut aussi être pour euh, peut-être des élèves qui sont plus en difficulté. Et bon, ça dure euh, combien de temps? C'est des, des courtes discussions des parties donc euh, d'environ euh, sur un thème d'environ cinq minutes. Euh, puis après ça, on peut, on peut faire plusieurs euh, parties là, euh, dans une période. Donc, vous avez aussi le, le quand, le comment. Donc euh, c'est souvent à, à la fin. Euh, on ne peut pas vraiment jouer à la discussion historique sans avoir de connaissances préalables. Donc, euh, souvent, je pense que les, les enseignants vont le faire plus euh, à la fin euh, d'une réalité sociale, là, en révision, euh, en planification, peut-être d'une évaluation euh, plus formelle. Puis, euh, comment? Bien, ça peut être fait de plusieurs manières euh, donc euh, qui seront là, abordées tout à l'heure. On a vu plusieurs euh, variantes, euh, je pense, qui peuvent être euh, très intéressantes. Donc, rapidement, les règles du jeu, donc il s'agit d'un jeu de cartes euh, qui, euh, bon, je vous le montre ici en version euh, physique, là, donc c'est un jeu de cartes là papier qui euh, dans lequel il y a plusieurs types de cartes. Parmi les cartes, bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de... Euh, oui, bon, euh, récupérer, comme je le dis toujours, ben on, on radote en histoire, donc récupérer les éléments qu'on voit au primaire, au secondaire, donc le qui, le quoi, le quand, le où, donc c'est des choses qu'on rappelle constamment aux élèves. Aussi, les aspects de société et les, les, les termes de la pensée historique pour essayer de faire en sorte que bon, les élèves manipulent ces éléments-là, mais aussi, bon, on les utilise dans le cadre d'une discussion. Je vous mets l'écran l'ensemble des cartes qui sont disponibles dans le jeu de cartes. Donc, les cartes bleues qui sont des cartes un peu plus faciles, qui sont plus factuelles si on veut. Donc, on a, par exemple, on, on a identifié un certain nombre de choses euh, sur la carte. Donc, un acteur, un témoin, un groupe social, par exemple, pour, en ce qui concerne le qui. Les aspects sociétés bon, où on essaie de, de montrer à l'élève quand il y a un problème historique, bien, il y a peut-être différents angles qu'on peut aborder ou on peut aborder ce problème-là. Donc l'angle politique social, par exemple, et ben les termes de la pensée historique, cause, conséquence, changement, continuité. On a mis la carte document parce que bon, les élèves et aussi en histoire, on utilise beaucoup le document. Donc, on va vous montrer comment utiliser cette carte-là et peut-être un petit peu plus difficile cette carte-là au départ. Bon, et similitudes et différences. Il y a, dans, pour rendre le jeu euh, intéressant, mettre une dose d'hasard, de stratégie, il y a les cartes noires qu que, qui sont très appréciées. Donc, choisir un sujet. Donc, dans le fond, si dans mon jeu, j'ai une carte noire, ben je peux la jouer et décider par exemple de euh, qu'elle euh, qu peut valoir par exemple un qui donc parce que bon, j'ai en tête une réponse, donc je veux la jouer comme ça. Puis j'ai une carte, ça va, changer de sens, passe ton tour, miroir, euh, elle est le fun aussi, bien, par exemple je pourrais prendre une carte difficile, une carte document, puis je dis ben « Maude, nomme-moi un document en lien avec le sujet, par exemple, ça pourrait être la proclamation royale. » Donc, euh, et, euh, si Maude répond pas correctement, elle pige une carte. Et puis, change de paquet, c'est la carte euh, vraiment qui cause beaucoup d'émotions, de, de, de, de, de, <rire> hein? euh, où les élèves justement peuvent jouer de stratégie. Puis changer une carte, bien, ça permet par exemple, c'est une carte difficile dans mon jeu de, dans mon jeu de cartes, de changer euh, pour une autre carte, pour une carte que, juge je, ben, là, encore là le hasard, soit je la pige, soit que je vais l'échanger avec un autre élève, comme c'était dans le cas, le cas dans, le cla, dans, dans, dans la classe d'Andréa. Donc rapidement, comme on disait, trois quatre joueurs, euh, c'est le prof qui identifie le thème, les élèves pigent 5 cartes, ils jouent à tour de rôle. Et ce qui est bien, c'est y a une validation de la réponse par les pairs. Donc, euh, par exemple, si moi je joue une carte ben, et j'énonce quelque chose, ben, les pairs doivent valider tous euh, la réponse. Et puis, bon, euh, ce qui est bien aussi, c'est que l'enseignante euh, circule dans la classe pour observer, intervenir, aider des élèves. Donc, on va le voir avec andré tantôt. Si je donne un exemple très concret là, justement d'un tour de thème, bien, par exemple l'élève A pourrait avoir dans son jeu donc cinq cartes il regarde le thème annoncé par l'enseignante c'est l'arrivée des loyalistes puis il dit bon j'ai une carte bleue je la joue et il peut dire les loyalistes sont des habitants des 13 colonies qui sont restés fidèles à la couronne britannique donc les autres élèves valident sa réponse par exemple L'élève B peut jouer ensuite, c'est son tour. Donc, il choisit de jouer une carte sociale. Donc, il peut nous dire, par exemple, les loyalistes sont des anglophones protestants. Et bon, l'élève C choisit de jouer la carte miroir, donc la fameuse carte miroir et il demande à l'élève D d'identifier euh, une conséquence, donc une carte difficile, une carte verte. Et bon, si l'élève B n'est pas capable de répondre à cette question, il doit, il doit piger une carte. Et on continue avec l'élève 1 et l'élève A et ainsi de suite comme ça. Jusqu'à temps que le premier joueur termine son paquet. Donc, vous comprenez que c'est un jeu qui peut être polyvalent parce que, bon, euh, euh, c'est des thématiques qui touchent l'ensemble de, des, des, des sujets qui sont à l'étude en histoire, euh, tant au primaire qu'au secondaire. Euh, puis, ben, c'est l'enseignant, l'enseignante qui doit prévoir les thèmes de discussion et, bon, euh, on va le voir ensemble, euh, si Il faut prévoir, mettons, quatre à cinq thèmes là, pour pouvoir relancer les élèves euh, au fur et à mesure que, bon, euh, la partie se déroule pour, euh, justement, que les discussions euh, soient variées. C'est là qu'on arrive à Andréane. Donc, on a été dans la classe d'Andréane. Je ne ben, montrerai pas la vidéo, dans le fond, parce que, bon, vous allez pouvoir y accéder. Puis, euh, justement, euh, dans le fond, je pense que c'est assez explicite. Euh, puis, bon, avec Andréane, on va peut-être revenir sur, bon, comment ça se passe en classe, puis, bon, le, le, les réactions des élèves. En classe, ça se passe, euh, donc, les échanges entre les élèves. Est-ce que tu peux nous parler des échanges comme thèse? Euh, oui, bien, en fait, rapidement, ils s'installent en équipe, puis, euh... Au début, il était un peu gêné, mais on dirait qu'ils se laissent embarquer par le jeu, puis euh, rapidement, ils valident leurs euh, leur questions ou leurs réponses. C'est plus ça qui, qui est intéressant parce que ça les amène à avoir une réflexion euh, par rapport à la matière. Donc, euh, cet aspect-là de validation les amène beaucoup à discuter, puis parfois ils s'obstinent, puis là, ils cherchent une réponse. Puis, moi, en circulant, bien, je peux les guider euh, dans leur réflexion, dans leur choix, puis dans leur maîtrise des bons concepts et des bonnes connaissances. Puis dans le fond, les réponses qui… Euh, parce que c'est ça, on, on se demandait est-ce au départ, les réponses, est-ce qu'elles sont complètes, est-ce qu'il faut que tu reprennes des fois… Bien, les, les premières fois qu'on a joué, là, c'était des réponses très euh, simples, très de base, puis euh, il y avait un dossier documentaire, alors note de cours, une petite feuille de mémoire, puis ils cherchaient des mots, ils cherchaient des réponses. Donc c'est sûr qu'en circulant, je les poussais à aller un peu plus loin, j'ai relancé dans euh, leurs qui qu fassent des phrases, qui fassent des liens, qui sortent de, de, de faits simples. Puis, euh, avec le temps, ils sont capables eux-mêmes, puis mes meilleures équipes, ils le font entre eux. Là. Ils, ils se challengent un peu. Donc, c'est le fun, ça fait une belle progression au cours de l'année. Le jeu ne reste pas toujours au même niveau. Là. Il, y a, il, y a, il y a une gradation dans leurs interventions. Et toi, quand tu circules, qu'est-ce que tu fais dans le fond? Bien, euh, des fois, je les piste parce que des fois ils sont bloqués. Là, les, les élèves plus moyens, un peu plus faibles, ils vont être pris avec leurs cartes. Leur carte. Donc là, je leur donne des pistes de réflexion, je les je leur donne des questions pour les amener à trouver une réponse pour être capable de jouer leur carte. Puis ceux qui les jouent, ben, des fois, je relance sur leur élément de réponse pour qu'ils puissent approfondir et puis aller un petit peu plus loin. C'est de cette façon-là que je vais aller plus travailler euh, changement, continuité, euh, différence, euh, tout, toutes nos euh, dans le fond, nos opérations intellectuelles qui sont un peu plus complexes, puis ils s'en rendent pas compte qu'ils travaillent, puis qu'ils s'habituent de cette façon-là à explorer davantage ce qu'on leur demande de développer dans leur pensée historique. Est-ce que tu avais une question, monte toi, de ton côté? Eh bien, moi, c'est vraiment le côté que j'ai trouvé super intéressant dans la classe d'Andréane, à observer, là, c'est comment elle les relançait, puis comment, tu ça allait, que les explications devenaient comme de plus en plus riches, là, chez les élèves. Euh, sinon, je me demandais comment toi, tu voyais, euh, tu sais, le retour, comment tu termines, dans le fond, euh, ta période après euh, avoir... Euh, Bien, souvent, je vais renommer, s'il y a eu des choses qui ont été erronées que j'ai entendues dans plusieurs équipes, bien, je vais le mentionner devant la classe là, pour déconstruire les euh, fausses perceptions. Puis s'il y a des éléments de réponse que, tu sais, je sais que j'ai enseigné, qui étaient dans les notes, puis qui n'ont pas été soulevés, bien, je me dis que ça a peut-être moins été acquis ou qui ont moins compris ce bout-là. Alors, je reviens aussi sur euh, ces notions-là. Euh, je sais quand on l'avait fait en classe, personne n'avait parlé, disons, euh, de la révolte de Pontiac. enfin fait que j'avais fait, euh, mmh. lors de mon retour, un petit rappel là-dessus pour être certaine que les élèves fassent « Ah oui, c'est vrai, il y a eu cet événement-là ». Donc, ça fait un, un beau support à leur étude. Oui, c'est drôle comment finalement un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, ils vont juste pas en parler, tu sais. <rire> c'est ça, il faut être à l'affût, il faut, faut circuler, il faut être là pour les aider. Ce n'est pas, euh, pas un « Ah, oh, mes élèves jouent puis je m'assois à l'avant, ce n'est pas le temps de faire de la correction de la planif. » C'était vraiment dans le but de les amener plus loin dans leur euh, dans leur c'est Moi, je trouve ça le fun aussi, là, ils sont beaux à voir et à discuter, puis ils se surprennent des fois à savoir des réponses, ils sont super contents. <rire> C'est un apport des deux côtés. Ben, je propose peut-être euh, juste d'écouter l'extrait 1. Vous allez voir des élèves qui discutent, puis on viendra ensemble. Premier joueur qui termine son paquet remporte la partie. Ok, oui, le congrès général des colonies. Oui, bon. Qui te les loyalistes? qui sont euh, fidèles au roi de la grande bretagne qui ne euh, veulent pas l'indépendance des États-Unis. Euh, Similitudes ou différences, euh, le British Party, ils, okay. veulent, ils veulent une chambre d'assemblée, mais le French Party, ils ne veulent pas une chambre d'assemblée. Une cause, les Américains deviennent en colère parce qu'ils ont peur la vallée de l'Oriau après euh, la, la proclamation royale et l'acte de Québec. Et pourquoi c'est important la vallée de l'Oriau? Euh, en fait pour pouvoir s'étendre. Oui, mais au niveau commercial, disons, parce que c'est de la merde. Ah, super! Michel-toi. oui, vous ne m'avez pas lâché tout le temps. Laissez-moi, chance. Ce qui est intéressant aussi, on le voit sur les tables, là, dans le fond, il euh, y a euh, des notes, là, dans le fond. Ça, c'est peut-être juste ce document-là, c'est quoi exactement, Andréane? Oh, ton micro. Oui, excusez, je ne voulais pas avoir de feedback. Je leur avais fait une feuille résumée parce que là, on était avec plusieurs constitutions, avec plusieurs changements en continuité par rapport au pouvoir, au territoire, au, à la politique. Donc, j'ai vraiment fait à ce moment-là une grille sur laquelle il y avait plein d'éléments. Donc, pour faire les liens, c'était plus facile. Ça fait qu'ils se repéraient avec ça. Puis c'est parce que leur laissant un gros dossier documentaire ou des notes de cours, euh, je l'ai faite les premières fois, puis ils se mettent tout à lire, puis ça devient super silencieux, c'est bizarre. Donc, ça leur prend de quelque chose qui leur permet d'avoir des repères, mais qui ne qui tombent pas dans la lecture. c'est pour ça que j'avais fait cette grille-là. Super. Bien, je, retiens, ouais, je trouve ça intéressant que finalement, le, la, la feuille aide-mémoire finalement est plus utile pour jouer au jeu que d'avoir toutes les notes de cours, parce que là, euh, chercher, ça peut euh, commencer à être. Oui.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 On mettait toutes nos mauvaises cartes contre Alicia, c'était le fun. Mais genre en étudiant tout seul, ça n'arriverait pas des moments comme ça, donc c'est vraiment le fun, c'est plaisant. Je vais oh, comme non ah non, oh, my God, Miley! Oh. Oh. oh, come on! Je peux Je pas me me faire, faire, faire ça! Ah <rire> <gagne. rire> conséquences! <rire> si vous avez... Donc, euh, c'est très, très drôle. En fait, ce que moi, j'aime ça, j'aime dans cette séquence-là, c'est que c'est la validation par les pairs. Donc, tu sais, c'est ça qui est bien, puis de, de voir un peu, ah, bien, j'aime ça, la façon dont on Puis souvent, c'est quelque chose que, ben, tu sais, comme on, on, on, on, c'est difficile de favoriser l'entraide. Donc, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, bon, euh, c'est un peu plus formel, ils jouent, mais ben, formel et informel à la fois, mais ils jouent, puis, bon, ils peuvent euh, s'entraider. Puis, euh, ben c'est ça, je, puis aussi des questions par rapport aux euh, conséquences qui ne euh, seraient pas venues hein, spontanément, ça, c'est intéressant. Oui, bien, si je peux me permettre, c'est que souvent, ils, même si on leur dit qu'il faut qu'ils fassent des liens, qu'il faut qu'ils soient capables d'expliquer, puis d'être dans la compréhension, ils, ils tombent facilement dans le réflexe de juste apprendre les faits, d'être dans le trait factuel et juste le par cœur. fait que oui, quand il est dit, ils étudient, ils ne vont pas se les poser, ces questions-là, même si on le dit, alors que là, le je jeu les force à aller travailler, euh, ces questionnements-là. Tout à fait. Euh, dans, on va peut-être avancer oops, dans la présentation, Donc, parce que je vois l'heure avancer. Donc, on vous a fait une espèce de résumé. On peut peut-être euh, voir si on a oublié des choses. Donc, dans le fond, de la planification, euh, c'est important euh, au départ, donc penser au thème sur lequel on va travailler. Euh, peut-être retirer, je ne sais pas si tu avais retiré des cartes. Euh, non, moi je les avais toutes laissées, mais euh, c'est sûr que la carte de document on en a parlé tout à l'heure. Euh, plus ça avance dans l'histoire, plus on a des documents, mais ils, ils vont, vont y aller avec les choses très de base. Là, genre un acte, c'est l'acte de Québec, là, ça, ça va, mais ils ne vont pas aller chercher au-delà. Fait peut-être avec des élèves un peu moins forts ou peut-être des élèves du primaire, assurément, je retirerai peut-être euh, documents. Parce que justement, il y a Marie-Ève qui est une CP euh, sur la Rive-Sud. Euh, qui euh, a fait l'expérience au primaire puis c'est ça, il avait retiré les cartes vertes pour euh, justement faciliter un petit peu le, le, la première, la, la prise en main du... Euh, et puis, on peut introduire, mettons, une à la fois, là, donc les cartes là, au fur et à mesure. Modélisation, je pense qu'on en a parlé, euh, Maud, par rapport au... Euh, oui, au... moi, j'aimerais ça t'entendre quand même, Steve, sur, euh, tu sais, dans la planification, les différentes variantes. Ah oui, bien, en fait c'est ça. Il y a des profs qui nous écrivent puis ils nous disent ah, ben moi j'ai changé un petit peu les règles. Je demande à certains aux élèves d'écrire des questions. Donc euh, ils rédigent la question. Euh, donc ils ont, ils ont une question à rédiger par carte. Ils ont leur, leur feuille devant eux et quand ils jouent une carte par exemple conséquence, ben tu sais ils doivent poser à un élève de leur choix leur propre question. Ce qui est intéressant, c'est, bon, si l'élève euh, n'a pas la question, c'est l'élève qui répond, bien, tu sais, l'élève qui a posé la question doit quand même donner sa réponse. Et si sa réponse n'est pas satisfaisante, ben, c'est lui qui, pêche, qui pige quand même une carte. Donc, il faut vraiment qu'il fasse un travail euh, de ce côté-là. Puis, ce qui est intéressant, c'est à revoit un petit peu la, la compétence secondaire, s'interroger. Donc, poser une question, ce n'est pas le même processus intellectuel et mental que de répondre à une question. Donc, on trouvait que c'est intéressant. Pour ce qui est de la modélisation, on en a parlé. L'encadrement aussi, euh, à moi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Maude, sur ça? Non, je pense que, tu sais, André elle a quand même bien expliqué justement cette, cette séquence-là, là, de euh, comment ça se passe en classe. Là. Même chose pour le retour, tu sais, euh, de revenir, là, des fois, oui, sur les notions, mais aussi sur peut-être ce qui n'a pas été mentionné dans les équipes, là, par exemple. Tout à fait. Puis, euh, en ce qui concerne, non, c'est pas ça que je veux. En ce qui concerne les diaporamas peut-être. Oui, donc... Euh... Nous, comment on le voit, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent à la fin d'une réalité sociale parce qu'on dirait que si le sujet est vraiment trop précis, euh, ça va être difficile là, de, que les élèves, dans le fond, jouent longtemps. Là, à un moment donné, euh, après un tour ou deux, euh, ils ne sauront plus trop quoi dire. Fait qu On le voyait vraiment comme de prendre une réalité sociale comme thématique, euh, comme sujet, si on veut, puis après ça, de la découper en thèmes euh, un peu, qui restent quand même larges. Puis, euh, tu sais, il y a souvent des enseignants qui vont euh, même se mettre un chronomètre, là, tu sais, euh, pour dire, après euh, quatre minutes, par exemple, bon, là, on change de thème. Euh, donc, on a créé, c'est ça, plusieurs euh, diaporamas, euh, tant euh, première secondaire, deuxième secondaire, troisième, quatrième, donc, euh, qui sont euh, disponibles sur le site du Ristus. Puis, à la fin du diaporama, on, on a déjà prévu aussi là, une diapositive pour faire le retour sur euh, la question, dans le fond, euh, qui guidait là, toute la, la discussion. Euh, fait que ça, ça peut être une diapositive intéressante, je pense, là, pour revenir sur... Euh, que les élèves, dans le fond, ils voient un peu euh, qu'est-ce qui a été abordé ou pas. Donc, euh, de, de, de revenir avec la, la dernière diapositive, je pense que ça peut être intéressant. Puis bon, euh, comme le disait maude, c'était fait dans le cadre euh, de la pandémie, puis aussi en même temps, on parlait d'un sujet, de ce sujet-là, qui est euh, l'évaluation par la triangulation. Euh, Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est bon, on évalue avec des productions d'élèves, donc souvent avec un texte, mais pour évaluer, bien, on pourrait aussi euh, le faire par observation. Donc, je suis en classe, l'élève est en train d'échanger avec un autre élève, donc je pourrais observer un comportement en lien toujours avec un critère d'évaluation et je pourrais le faire sous forme de conversation. Et donc, on trouvait intéressant d'envisager, euh, par exemple, la production orale, comme étant une trace valable pour l'évaluation. Euh, puis bon, Autant dans le jeu, quand on circule, bien, on observe des comportements et on entend des conversations. Et aussi, bien, dans les pratiques enseignantes, il y a certains enseignants-enseignantes qui utilisent le jeu en récupération, c'est-à-dire qui demandent à certains élèves de venir euh, pendant la, une récupération et ils jouent aux cartes avec eux pour justement avoir une conversation euh, voir un petit peu comment, euh, justement, euh, l'élève a bien, a, a, a pas saisi ou bien saisi une notion. Euh, donc ça, ça, ça fait partie des éléments qui euh, peuvent être soulevés euh, comme tels. Puis on voulait aussi voir comment, dans le fond, euh, si on l'a fait là, un peu, euh, tu sais, euh... Euh, pendant toute l'année scolaire, comment à la fin on pourrait peut-être créer un, un projet qui mettrait en valeur le fait que les élèves dans cours se sont pratiqués toute l'année, c'est à vraiment à discuter d'histoire. De, donc, on, on vous lance plusieurs idées, euh, tu sais, ça peut être autant euh, faire un croquis-notes, puis échanger donc, euh, en équipe sur certains concepts. Euh, on pourrait demander aux élèves aussi, bon, de faire peut-être plus comme une production multimédia, donc euh, une vidéo. Euh, ça pourrait être aussi juste une présentation d'un projet. Là, Vous voyez ici un exemple dans, avec euh, Minecraft en sixième année. Mais avec Andréane, ce qu'on veut vraiment tester, puis pour nous, c'est comme un peu le, un fil conducteur, c'est de se dire, peut-être que les élèves seraient capables justement d'enregistrer une discussion ou une entrevue ou une narration, mais sous la forme d'un balado. Donc, on voulait vraiment donner cette, cette couleur-là aussi très euh, univers au balado, euh, donc euh, en, en y incluant entre autres les concepts de la pensée historique, donc cause, conséquences, etc., qui sont présents dans le fond dans les cartes, quand on joue à discussion historique. Et euh, on propose aussi là, dans l'activité, dans le fond, euh, de, de, que les élèves se choisissent une trame, donc euh, que ce soit euh, de partir d'une actualité, de partir euh, d'un personnage historique, pour après ça, le, euh, construire, euh, écrire, dans le fond, euh, le balado euh, qui les intéresse. Ça, ce sera euh, à expérimenter prochainement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va passer. Andréane, comment tu vois ça, toi, l'expérimentation de la balado? Euh, j'ai hâte en même temps, c'est euh, tout du nouveau, fait que c'est un beau défi. Euh, là, on est beaucoup dans, dans la préparation, dans tester les plateformes et tout ça, mais euh, j'ai hâte. Là, quand on fait un nouveau projet, c'est sûr que c'est le fun de l'essayer. Puis, de euh, me parlé de ton idée de, de réinvestissement des cartes, j'ai trouvé ça génial, peut-être ex, explique un peu quest ce que tu vas faire. Oui, bien, en fait, euh, quand les élèves vont être à, à l'étape de choisir leur sujet puis de choisir quelle angle ils veulent donner, euh, ben on, avait, on disait plus angle, je pense qu'on avait choisi tram ou je ne sais pas, à leur balado, bref, euh, ramener les cartes pour les aider puis leur rappeler un peu euh, quand ils discutaient, ça les amenait à des idées puis ah oui, OK, on pourrait parler des causes, on pourrait parler des conséquences, donc je vais ramener des, des jeux en cartes euh, en classe pour les stimuler dans leur réflexion. Parce que je ne voulais pas qu'il soit juste dans l'arène de cours à tourner puis des, des affaires, faire Ah ouais, on a parlé de ça dans l'année, on va le prendre. Donc, je voulais qu'il soit vraiment en lien avec cette spontanéité-là qu'il y avait dans les. dans le jeu. Super. Donc, euh, ça, c'est à suivre. En fait, euh, pour ce qui est du jeu comme tel, bon, euh, j'imagine que peut-être euh, on, on, on termine l'atelier, puis après ça, on va prendre des questions. Euh, on a une version imprimée. Donc, dans le fond, vous pourriez, par exemple, imprimer à l'école vos cartes, les faire plastifier si vous le souhaitez. Euh, le jeu il vraiment, c est disponible vraiment. C'est gratuit autant que ça coûte l'impression. Euh, sinon, on a, euh, on a fait comme un espèce d'appel à tous, puis autour de 2600 paquets là, qui ont été vendus un peu partout, euh, dont plusieurs à la CSSMI. Donc, euh, puis bon, il euh, y, y a des cartes là, en format plus euh, rigide. Là. En tout cas, j'ai regardé des mains des élèves, ça, ça, ça, ça, ça me semble vraiment durable. Là. Puis, euh, ben, si ça vous intéresse, c'est 7,50 euh, le paquet. Y a, puis on demande une commande de 10 paquets au minimum. Puis c en fait, ce n'est pas nous là, qui faisons ça, c'est... Euh, C'est vraiment un fournisseur à, à part, parce que nous, on est lié au ministère, on ne peut pas vendre rien. C'est organisé avec un fournisseur pour qu'il puisse faire ça. Donc, euh, puis bon, il y a un site web là, sur le, le site du récit euh, qui oui. est ouais, tu l'as mis en lien. Donc, euh, vous allez voir sur cette page-là le, le lien qui est, qui est là. Vous allez avoir la vidéo complète qui vous présente les règles du jeu. Donc, si vous, voulez, si vous voulez jouer à la discussion historique, vous pourriez comme présenter cette vidéo-là en classe pour présenter l'ensemble des règles, puis en même temps, modéliser un petit peu les, ce que vous attendez comme réponse au plan de, de la part des élèves. Vous avez un paquet de documents ou précisions là, justement sur les différentes cartes. Et vous avez le formulaire de commande de jeu, ou sinon, si vous voulez imprimer les cartes là, en version PDF, sont ici. Donc, puis, ben, peut-être que vous, votre, même votre euh, imprimeur de centre de service voudrait avoir une version haute définition qualité. Ben, il y a même la version euh, Illustrator. Fait que euh, vraiment, là, vous allez pouvoir euh, utiliser ces cartes-là. Euh, avant de passer aux questions, peut-être vous dire que euh, cette formation-là, c'est dans le cadre du... Bon, c'est une formation du récit et puis bon, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose, si vous le souhaitez, euh, d'obtenir un badge qui reconnaît, dans le fond, le temps que vous avez passé avec nous, tant temps de formation professionnelle, de développement professionnel. Donc, euh, si vous voulez obtenir un badge récitus, ou récit, excusez, c'est tout en français, en anglais et compagnie, on utilise le même format. Donc, c'est, il euh, faut se créer un compte avec Microsoft ou avec Google et il faut se connecter dans un premier temps et après ça, il bon, y a beaucoup de formations dans le campus. Donc, Maud vous met à l'instant dans le chat le deuxième lien. Donc, vous retournez dans Teams, vous, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le lien et euh, vous, aurez, vous allez pouvoir obtenir le badge en, en complétant un court formulaire. Je pense qu'il y a une case à cocher puis un commentaire à donner. Puis euh, voilà, c'est que ça va venir comme, et là, vous allez avoir tous vos badges quand vous faites des formations avec le récit. Voilà, ça mettrait fin à l'atelier, en fait, l'aspect, la, la portion de présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions.